Et eh bien, jeudi 22 juin, dans la canicule parisienne, pour la 22e émission Radar. Euh, radio anarchiste diffusée à République. En fait, c'est la 21e Ah oui, c'est la 21e, oui, parce qu'en fin de compte, il y en a eu une, parce que notre ami Marc, qui tient son portable, qui est en train de filmer, avait été d'astreinte, malheureusement, à cause de son travail. Donc, comme je disais, dans les canicules, un petit coup de limonade. Et euh, notre ami Marc attrape son demi. Santé On, on va trinquer, voilà. On que Bruno, voilà. Donc euh, ce soir, nous à la, sommes... À la canicule. À la canicule, exactement. La canicule. Voilà. Et bien ce soir, nous sommes trois, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas de choses à dire. Déjà, euh... hein, je vais renouveler le merci que j'ai dit à Gérald Lebrun, parce que franchement, c'était... Euh, très très bien, je pense qu'on refera qu une émission sur l'extractivisme début septembre parce que malheureusement ce projet Montagne d'Or est loin d'être enterré et que, et que sur la planète il y a beaucoup de projets de mines industrielles qui vont détruire l'environnement et aussi des peuples entiers, des cultures. Mais on va arriver plutôt à une, une actualité franco-française ces derniers temps c'est assez terrible mais il euh, y a un très grand laxisme par rapport euh, au respect du droit et au respect des lois républicaines. Nous sommes sous surveillance. C'est pire que ça, en, en, en quelques semaines il y a eu deux morts, deux jeunes dans le coma, deux blessés graves. Euh, là je sais que par exemple samedi 24 juin il y a un rassemblement devant le commissariat de Sergy à 15 h qui a été arrêté le 31 mai 2017 et bien euh, il a été incarcéré après 10 heures de commun euh, défiguré donc sa famille s'interroge quand même euh, et puis récemment le jeudi 15 juin donc euh, lorsque nous étions nous avions une émission le 15 juin un jeudi nous avions aussi euh, et bien oui une heure pour ali entre 19h et 22h d'ailleurs on peut montrer le panneau c'est-à-dire que notre émission se fait suite toujours à nos jeudis pour amis. Et oui, il y a encore quatre jeunes qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite. Et il faut quand même remarquer que 2016 a été une année exceptionnelle pour les ventes d'armes, mais que M. Emmanuel Macron espère quand même faire mieux. Et là, ça démarre très fort avec le salon du Bourget. Moi, je, je suis outré de voir les pubs pour le groupe Safran, euh, fabricant d'armes, engagé. Euh, en nord où on dit euh, c'est pas engagez-vous c'est embauchez-vous c'est à dire que on a l'impression que les créneaux porteurs actuellement en France c'est de s'engager dans l'armée et de fabriquer des armes c'est extrêmement euh, inquiétant et pour en revenir à ce qui s'est passé donc le jeudi 15 juin 2017 et ben il y a un policier en civil qui était caché derrière un horodateur et qui a rien trouvé de mieux que de bousculer un jeune homme qui roulait en scooter. Donc sa tête, euh, la tête du jeune homme a, a percuté un véhicule, le trottoir, et ben voilà. Euh, depuis, euh, il est dans le commun. Il est dans le commun, alors peu importe, je ne sais pas, je ne connais pas les faits, mais euh, bousculer quelqu'un sur un véhicule, euh, il ne me semble pas que ce soit une méthode d'interpellation euh, légale. Donc, je le dis franchement, il y a, il y a des gens qui sont euh, ministres. Pour l'écologie, on a interpellé Nicolas Hulot par rapport à Montagne d'Or, mais là, il semblerait, à mon avis, il doit bien y avoir un ministre de l'Intérieur quand même. Donc, est-ce qu'il est normal, acceptable d'admettre que des policiers puissent agir hors du respect des droits républicains et du respect simple de la vie Personnellement, je ne le pense pas. Alors qu'on peut effectivement modifier la loi et faire en sorte de rendre légal des injustices et dire qu'aujourd'hui un commissaire peut descendre chez Roger Niveau, lui voler son ordinateur et tout retourner chez lui parce que la loi est avec lui, la loi d'exception, mais nous ne sommes plus en démocratie. Il faut bien le dire, nous ne sommes plus en démocratie. Et c'est extrêmement inquiétant parce que ces personnes tabassées, défigurées, euh, Jeter à terre alors ce qui roule en sous-terre, ce ne sont pas des méthodes qu'on trouve dans des états de droit, ce sont des méthodes que l'on trouve dans des, dans des dictatures, dans, dans, dans, dans, des, dans des pays qui sont vraiment en très mauvaise santé. Et moi récemment, en plus, je me suis fait comment dire un peu, un peu molester par, euh, par des permanents, des gens qui sont dans des associations qui ont certainement des rends, comptes à rendre par rapport à des états majeurs associatifs, syndicaux, politiques. Et effectivement, notre victoire, parce que j'estime que de faire plus de 61% en confondant les nuls, les votes blancs et les abstentions, donc notre victoire des dernières législatives, parce qu'il faut pas oublier qu'actuellement, la majorité présidentielle, ce sont que 15,6% des inscrits qui ont plus de 54% des sièges à l'Assemblée nationale. Là aussi, on peut et on est en droit et on doit se demander, est-ce que nous sommes encore en démocratie Donc, 6 Français sur 10 aujourd'hui euh, savent euh, qu'ils ne décident plus de rien, qu'ils sont un otage euh, de gens qui sont des décideurs, qui écrivent les lois. Et donc, c'est très inquiétant parce que j'ai vu récemment que M. Olivier Dassault, euh, le grand artiste qui a composé une musique pour l'Europe, enfin pour l'Union Européenne, ce qu'il aime bien l'appeler l'Europe, cette Union Européenne qui permet de rétablir à chaque état membre de rétablir la peine de mort et bien c'est Olivier Dassault qui fait pas partie de la majorité présidentielle mais il est très content parce que là je pense qu'il y a un créneau pour lui pour rétablir la peine de mort alors bien sûr pour des actes terroristes rappelons-le Ali et ses amis condamné à mort pour terrorisme parce que effectivement, à partir du moment où on s'oppose à quelque chose à partir du moment où dans un pays on peut perquisitionner arrêter des gens sans avoir de mandat de juge et pourquoi pas déposer moi, moi je préviens tout de suite je ne me drogue pas je ne fume pas je ne bois pas d'alcool je suis non violent je n'ai pas d'arme, donc si on trouve une arme chez moi, si on trouve de la cocaïne chez moi, suite à une perquisition que j'estime être illégale vu qu'elle ne sera pas commandée par un juge, eh bien vous comprendrez que tout naturellement je me mettrai en faux contre des preuves fabriquées. Mais effectivement, ces jeunes sont condamnés à mort pour terrorisme, être décapités et après leur corps décapité, exposé en public jusqu'à pourrissement des chairs. Pour terrorisme, ils sont condamnés à mort pour terrorisme. Pourquoi Parce qu'ils ont été torturés en prison parce qu'ils ont été torturés en prison. Et là, quand j'apprends qu'un qu homme qui a été interpellé le 31 mai de, 2017, qui s'appelle Fouad, euh, est resté 10 heures dans le commun et que sa famille ne l'a pas reconnu quand, quand elle l'a vu, et qu'aujourd'hui il est en prison alors que sa famille demande à à se passé en milieu hospitalier, il semblerait que son interpellation ait, ait été pour le moins violente. À moins qu'ils se soient précipités sous les chaussures des policiers qui l'ont arrêté et vers leur coin, violemment, avec, en mettant des, des coups de tête au sommet des chaussures ou des choses dans ce genre-là. Moi, je suis vraiment très inquiet. Je, je me pose de réelles questions. Et surtout, je me demande ceux qui considèrent qu'il y a une défaite. Ces insoumis, comment est-ce qu'ils peuvent considérer que c'est une défaite Comment est-ce qu'ils peuvent chercher des Facebook émissaires, des gens sur qui on pourrait s'essuyer les pieds et dont on dirait qu'ils sont responsables de cette défaite. Moi, je dis, si je suis responsable d'une chose, je suis responsable d'avoir dit à l'avance la victoire des 6 Français sur 10 qui refusent ce système. Et ça, il faut bien le comprendre. Nous sommes une majorité, mais nous sommes une majorité non violente et démocratique. Et donc, oui, avec Éric Pététain, j'envisage rester en justice contre l'entreprise Facebook France parce que j'estime qu'une compagnie privée se doit de respecter les droits. Et donc, moi, j'ai une attestation qui stipule que depuis 1992, dans la vraie vie, dans ma profession d'intermittent du spectacle, je suis Roger Nimot. Et j'ai dénoncé, et des amis ont dénoncé, un faux profil Roger Nimot qui utilise une image qui n'est pas libre de droit vu qu'il s'agit d'une image de synthèse de Snowgol, dans la série Le Seigneur des Amis, sortie au cinéma. Derrière des barreaux, avec marqué Free Beethoven Et donc non seulement ça utilise une image qui n'est pas libre de droit, mais en plus ça diffame un ami qui est militant écologiste. Alors comment est-ce que Facebook peut laisser ce compte ouvert alors qu'il lui est signalé que c'est un compte usurpateur, que cette personne peut liker des choses qui ne sont pas du tout de mon fait, hein on peut aimer un joli canon, enfin des, des bêtises dans ce genre là, ou tenir des propos. Euh, terroriste, voire raciste, en mon nom, en mon nom comment est-ce que Facebook peut Même se rendre pire. complice d'usurpation d'identité, d'utilisation d'une image dont elle n'a pas les droits, et de diffamation. Donc, j'ai vu avec Eric Perretta, il va en parler à Pierre Urmic, l'avocat qui a obtenu sa relaxe dans le cadre du baptême de M. Jean-Duris. Donc là, c'est bien une annonce en direct que tu Je veux. J'ai fait une annonce en direct parce que si, si Pierre-Urmique accepte, euh, on saisira la CNIL et on fera une... une on portera plainte de manière jointe avec Éric euh, Pététain euh, contre Facebook France parce qu'on on, on doit vraiment Centre défendre... National Informatique et Liberté Oui, la, la CNIL, oui. Centre National Informatique et Liberté. Parce que là, il, il s'agit... Euh, C'est encore un des derniers remparts contre, euh, voilà, contre que ce Voilà, c'est-à-dire qu'une une identité numérique, ce n'est pas n'importe quoi. Et euh, Facebook veut m'imposer d'ouvrir sous mon identité C'est une entreprise. C'est une entreprise privée. Et moi, j'ai une identité civile, comme tous les citoyens français. Et j'ai déjà un compte Facebook sous cette identité civile. Et mon compte sous mon identité d'artiste date de 2008. Comment... Après l'élection de Monsieur Emmanuel Macron, parce qu'il faut bien situer les dates pour que les gens comprennent. En fait, il t'impose de te justifier, chose que tu n'as pas à faire dans, le, dans la vraie vie. Non seulement il m'impose de me justifier, mais je me justifie que dans la vraie vie, effectivement, les, les mes plus de 2000 amis me connaissent en tant que Roger Nimaud. C'est en tant que Roger Nimaud que j'ai participé à Fonder des qui a été la première télévision. Euh, pirate de France et de Navarre. C'est en tant que Roger Nimot que j'ai exercé ma profession. C'est en tant que Roger Nimot que, que j'ai signé un montage euh, réalis que, du réalisateur Gilles Kebeli pour la 200e émission du de, de Nicolas Hulot. D'ailleurs, au passage, monsieur le ministre, regardez la 200e, vous dites que c'est extrêmement bien monté. Et si vous regardez le générique, vous verrez, c'est Roger Nimot. Donc, moi, maintenant, j'estime que euh, j'ai été patient. Ça fait plusieurs semaines que j'ai envoyé plusieurs courriers à Facebook France en leur demandant un la fermeture du compte usurpateur qui disparaît mon ami en mon nom, et deux de, de réactiver mon compte au nom de mon, de mon identité dans la vraie vie en tant que nouveau artiste Projet Nimo. Ils ont apporté à ça une fin de non recevoir en m'obligeant à ouvrir un compte sous mon identité, mon identité civile alors que j'en possède déjà un. Donc, voilà, maintenant l'affaire va passer service contentieux. Mais au-delà de ça, je sais que beaucoup de gens ont eu leur compte désactivé. Et ce qui est étonnant, c'est que autant si ces gens avaient des propos violents. À peu près à la même période, on peut oui, dire. Oui, bien sûr, bien hein? sûr, si ces gens incitaient.. pourrait la... co coïncider avec nos voilà. élections, par exemple. Exactement, exactement. Et en fin de bon, ces gens.. Mais on ne étaient... fera pas de. Non, on ne va pas faire de mauvais esprit, mais disons qu'on voit une concordance. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je le sais par un ami photographe professionnel, dont je j'éterrais le nom, il m'a dit qu'avant, quand, quand ils allaient photographier euh, le ministre des Finances en 2015, M. Emmanuel Macron, eh bien euh, M. Emmanuel Macron serrait la main de tous les photographes professionnels, souriait, ils faisaient leurs photos. Et aujourd'hui, quand il va édiviser, il m'a raconté que visiblement, il y a des photographes d'une agence qu'il a lui-même qualifiée de paparazzi, donc une agence commerciale, privée, qui semble avoir capté le marché et qui est les, ils sont les seuls à pouvoir photographier notre, notre, notre président, qui visiblement a l'air un petit peu autocrate et autoritaire, qui a décidé que dorénavant ce serait cette entreprise qui aurait le droit de le photographier et que les photographes devaient se rapprocher de cette entreprise pour avoir des clichés. Donc on a là une dérive de, privat... état, de privatisation même de la présidence de la République. Donc il faut réellement se poser des questions sérieuses. Est-ce qu'il ne faut pas demander euh, La destitution à... moi, de cet État tel, moi, sous sa forme telle qu'elle Moi qu je pense déjà... Elle ne représente pas. Moi je pense déjà que... Quoi, chiffre, on que, leur donne que, le monde. Que six Français sur dix ne se déplace pas, vote blanc, ou décide de mettre une étiquette camembert-péridant ou une enveloppe vide, donc un vote nul blanc ou une abstention, quand il y a 6 Français sur 10 qui boudent, l'élection l'élection qui consiste quand même à élire les législateurs, c'est-à-dire les gens qui vont écrire la loi, et bien c'est parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui la loi, et, ce, et cela nous est présenté comme étant démocratique, mais ce n'est pas parce que ça nous est présenté comme étant démocratique que ça l'est. La loi consistera comme la république. Exactement La loi consistera par décret et ordonnance, ce qui n'est pas du tout la démocratie, à imposer à imposer euh, des choses injustes moment, qui deviendront en fait, légales. Alors, et donc, il faut bien comprendre la différence entre le droit et la justice. Et aujourd'hui, on est dans un monde de droit, donc on est en plein dans le CETA, on est en plein dans le TAFTA, c'est tribunaux arbitraux privé. On est même en plein de la NSA. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des compagnies privées, comme aux États-Unis, qui pilotent les drones et qui, et qui tuent des gens. Euh, eh bien, en France, il y a des compagnies privées qui décident d'exiger les gens euh, d'apparemment ce qui nous est présenté comme un espace de liberté, l'Internet, euh, au mépris des lois. Au mépris des lois. Attention. Parce qu'être entreprise privée nous oblige au respect des lois. Et des gens qui sont élus légalement, mais qui sont totalement illégitimes, vu qu'ils n'ont aucune légitimité, vu que 6 Français sur 10 n'ont pas été votés. Déjà par le mode de scrutin. Voilà. Mais qu'eux, en plus... Premièrement eux en plus représentent que moins de 16% et là en fait ils en usent et en abusent Alors, il y a, y a pour moi il y a abus de pouvoir pour moi il y, y a une, une dérive C'est est tout ce qu'ils veulent en réalité ils veulent le pouvoir en échange de quoi de nos, du monde qu'on leur donne à travers nos vies juste enfin pour de l'argent en réalité Aujourd'hui Parce qu'on est quand même tous pour le dépendants de l'argent Quand je me suis exprimé, je pense avoir été assez clair là-dessus, on donne le monde à cette élite qui décide de nos vies en l'échange de, de l'argent qu'on reçoit et au final, on finit avec des corps pourris et, et des souvenirs qui se transmettent de génération en génération, tout ça parce qu'on a joué la règle du jeu qui nous est imposée depuis notre naissance jusqu'à d'autres, Quoi qu'on fasse. Mais c'est pire que ça, parce qu'aujourd'hui, on a des ah, gens comme Ruffin qui ont été élus dans le cadre de ces législatives. Alors, et, et, et, et qui ont le culot de siéger même pour un même pour un RSA. Je ne parle même pas d'un SMIC. Ils siégeraient pour un RSA. C'est-à-dire pour un, un peu plus de 100 euros par mois. Il serait illégitime. Parce que lui aussi, 6 Français sur 10 n'ont pas voté sur, pour lui. Et donc, il doit se rendre compte de ça, M. Ruffin. Hein euh, merci Macron. Merci Macron. Et moi, je dis, les gens ont mis en place, justement... Merci le pouvoir de lui avoir permis... Exactement. Le, le, cette fausse majorité, si elle est en place, c'est à cause de tous les accompagnateurs, donc de tous les insoumis, de tous les petits debouts de merde, tous ces gens qui ont voté Macron en disant... Les syndicats. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eh bien, on a le Front National sans Marine Le Pen. Parce qu'il faut bien le dire, le, le, le fait qu'il y ait des, des, des jeunes défigurés, dans le coma, euh, et qu'il y ait une impunité totale de la police, que je je n'entends pas, je pas des, des, des, des mises en garde, je, je n'entends pas des cris en disant « mais c'est l'état de droit qui est en train est de un peu comme les ambassadeurs. On est, un ambassadeur fait ce qu'il veut. On est dans un état de non-droit. Hein, on se rappelle devant l'ambassade d'Arabie Saoudite, oui. le fameux cliché qu'on a pris qui a fait le tour du monde, les, déjà les risques qu'on prenait. Et puis on nous a bien fait comprendre qu'on n'était pas au bon endroit, alors que l'objectif ra du rassemblement, c'était devant l'ambassade d'Arabie Saoudite, Bien sûr. 1er octobre euh, 2015. Bien sûr, mais on ne va pas rentrer là-dedans, mais de toute façon, aujourd'hui, euh, le Qatar, l'Arabie Saoudite, enfin tous les pétro monarchies sont, sont, sont de grands investisseurs. Et on le voit bien, quand la fille a menacé de mort un artisan sur Paris, bien elle est repartie en avion, c'était beaucoup moins grave de menacer un artisan que d'arracher une chemise d'un type qui va mettre à la rue des familles entières, et aujourd'hui, c'est ça. -dire que Et ça, c'est pas si vieux que ça. Non, Je me souviens d'une plage privée pour leur gueule. Oui, mais, mais ce qu'il y a... fait un tollé à l'époque. C'est que ces dérives sont complètement admises. Et c'est ça le, le, le vrai problème. C'est-à-dire que moi, que, que des gens se comportent comme des autocrates, que, que, que, que Pierre Gattaz se trouve rafraîchissant ce, ces, ce genre de pratiques... Euh, non seulement ça ne me fait pas peur, mais je dis c'est dans la droite ligne du personnage. Euh, que M. Olivier Dassault soit tout sourire d'être ré réélu confortablement dans le Val d'Oise, ça ne me fait pas peur. Euh, que, que ces gens-là euh, s'estiment avoir les coups des franches alors qu'ils sont hyper minoritaires et, et de toute manière que ce sont des gens, des radicaux, c'est-à-dire ces, ces, ces gens-là, au niveau de la radicalisation, il n'y a, a pas pire. Parce qu'il s'agit quand même de gens qui sont parfaitement au courant des lois, qui, quand ils parlent de l'Union Européenne, parlent d'Europe, et qui savent très bien qu'un article permet à chaque État membre de l'Union Européenne le rétablissement de la peine de mort. Et réclamer la peine de mort pour acte terroriste, c'est-à-dire vouloir faire comme préalable au rétablissement de la peine de mort que je pensais être, comme beaucoup de Français, je pense que depuis 80, depuis l'élection de François Mitterrand, eh bien on devait abolir définitivement la peine de mort. Non On veut ressortir la bascule à Charlot. Moi, je voudrais te couper la parole, Oui, bah par exemple. Est-ce que je peux te couper la parole bah, Manifestement, je n'ai aucun souci. Pourquoi Parce qu'on est contre la censure, c'est-à-dire une liberté d'expression. Donc, on peut s'exprimer librement ici, au café Le Deux Jersey. Euh, sans crainte de quoi que ce soit alors ce que j'avais envie de dire par rapport à tout ça c'est qu'en fait on n'a pas besoin de leader on n'a pas besoin de chef pour décider à notre place de comment on doit fonctionner Il faut pas oublier que beaucoup d'entre nous de nos ancêtres ont fait des guerres pour eux ils en sont morts mais on peut continuer à fonctionner comme ça puisque le système militaire est toujours en place euh, la police est complètement dépassée par, par tout ça mais on ne sait plus euh, en fait quelle direction prendre à part s'exprimer, c'est peut-être la dernière liberté qui nous laisse en sachant pertinemment qu'on est sous contrôle qu'on est sous surveillance alors liberté d'expression, je dirais, entre guillemets non, il n'y a, a pas de guillemets, à partir du, à partir du moment où la, à, à partir du moment où la liste, vrai, liberté de parole, c'est ce qu'on fait. Oui, qu mais, mais c'est une liberté ah conditionnelle, ouais. c'est-à-dire tu le vois bien, là, là, là, là, là, là, moi, en désactivant mon compte, ils ont désactivé euh, des, des, des groupes. Plus que ton compte. Le, le jeuneur Vigilant Taverni, là où je On à tes publications, voilà. donc on s'est retrouvé puni de ce fait à travers ton blocage. Mais c'est pour ça... Tous nos événements, à table, Exactement. Donc, il Exactement. C'est beaucoup plus grave y a que, de, que de te couper la parole. Il y a l'idée testimoniale, c'est-à-dire que euh, bah moi, ça fait quand même 15 ans que je jeûne tous les ans à l'eau pendant 4 jours du 6 au 9 août. 15 ça, c'est intéressant. C'est pas une paille. Pourquoi Alors, pourquoi Je vais t'expliquer. Euh, Aujourd'hui, ça représente tous les ans un budget pour la France qui est aussi aux alentours de 5 milliards d'euros. Il y a euh, quelques temps... Donc, on en revient toujours a, à cette notion de. Oui, mais attention, tu vois la ligne Maginot. Euh, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un, un, un jeune, je crois, colonel qui s'appelait le Général de Gaulle. Mm -hmm. euh, il a écrit un livre. Euh, parce que un gracé, plus ou moins. C'était un jeune colonel intelligent et donc il a la dit. que ça, ah, c'était le nègre de Pétain oui mais, mais, oui, mais ce qu'il a, qu a dit d'intelligent au niveau, au niveau stratégique, c'est que. Bruno est avec nous. Oui. Ouais. C'est que la, la guerre, la guerre non, moderne. C'était le, le nègre de Pétain, parce que Pétain il ne savait pas écrire. Et c'est De Gaulle qui lui a écrit. Euh... C'est De Gaulle qui lui a écrit en fait ses mémoires. En fait, L'académie française. D'accord. L'académie française a le droit d'approcher les archives. Voilà. Et, chose et que va. nous, comme un des mortels, voilà. c'est bien Ils sont devenus ennemis parce que de Gaulle... Le... Alors les archives, ça contient euh... quoi hein Les archives, justement, elles contiennent quoi ah. Notre histoire... Alors, je vais t'expliquer sur les archives, il y a quelque chose de très important. Mais je vais revenir quand même au colonel de Gaulle. Écris un livre sur la guerre moderne, et il a dit la guerre moderne est une guerre de mouvement. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il que va, il va, il va être proche de Leclerc, et qu'un jour les, les, on appellera des chars les chars Leclerc, et que la famille Bloch s'appellera Dassault, enfin je le dis en passant, mais c'est important aussi. Euh, on n'aura pas de problème Et donc, il, et donc, donc par, rapport, par rapport à la ligne Maginot, non non le pape est très content, euh, par rapport à la ligne Maginot, oh. De Gaulle disait que c'était, elle était dispendieuse, elle nous coûtait cher et qu'elle était totalement inutile. L'histoire lui a donné raison parce que ben, les, les troupes allemandes ont enfoncé euh, le front français, l'animal on en oublie. Euh, L'aviation la, la, a frappé, a, a, a frappé durement. Les, les, les, on a pu les, voir les tranchées. Les, dans des, les, aviateurs, dans les, lits. Les, les aviateurs français ont payé et, et un très très lourd. Euh, et ils se, sont dé... ils se sont extrêmement bien défendus parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la bataille de France avec les, les, les avions a été euh, remarquable et que si on avait eu euh, des politiques intelligents on aurait vraiment pu tenir tête euh, à l'Allemagne nazie et à sa Blitzkrieg. Et pourquoi je parle de Blitzkrieg parce que on est avec que... non parce que parce que le Macron est passé à Oradour et oui. l'horreur du massacre d'Oradour et double. À ce moment-là, l'armée allemande est en déroute. Et donc, euh, il faut bien voir que des ultranationalistes et, et des nazis euh, étaient un petit peu en autonomie. Et donc on se rend compte des dérapages. Et moi, ça me fait penser au dérapage qu'il y a actuellement dans la police. C'est très dangereux. Parce que dans la police, 90% des policiers sont des gens qui sont pour l'état de droit. Mais il y a des gens dans la police qui font partie d'un syndicat, le syndicat Alliance, qui est un syndicat d'extrême droite, qui sont des gens qui sont dans la, dans la police parce qu'ils estiment être des Français de souche. C'est-à-dire qu'ils estiment, les... non, non, estiment que la France leur appartient. Voilà. Moi, j'estime que j'appartiens à la France. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un rapport au pays euh, qui a un rapport de possession, qui, est, qui a un rapport malsain. C'est ce que j'appelle les franges identitaires, l'extrême droite. Et, on en a si, croisé il n'y a pas longtemps. Les exactement. Et si on n'a pas, au niveau du ministère de l'Intérieur, un homme capable de faire le ménage nécessaire qu'il faut faire dans la police française, et si ce ménage n'est pas fait, c'est que ça profite, ça profite à ceux qui vendent des armes. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cette situation, c'est-à-dire le fait que, de temps en temps, c'est bizarre, c'est pas Bertrand, c'est toujours Ahmed, c'est toujours Foued, c'est jamais Christine. C'est souvent, il faut le remarquer. C'est Jamila. Jamila. C'est souvent, il faut le remarquer. C'est-à-dire que c'est souvent du crime raciste. Et donc c'est important parce qu'il s'agit de dresser les communautés. Parce qu'à partir du moment où on divise les citoyens entre eux, il ne faut pas oublier quand même qu'on a 6 millions de Français. Messieurs, messieurs, les abominables souches. 6 millions de Français musulmans. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Et il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est extrêmement dangereux de laisser faire cela. C'est même pire que ça. Non, c'est criminel. C'est criminel. Moi, je j'ose le dire, c'est criminel. Et quand j'entends Emmanuel Macron dire que les gens qui, qui porteront euh, la violence à travers leurs paroles contre la République... Mais moi, je dis, mais, mais monsieur, agissez contre les gens qui portent la violence contre la République par leurs actes tous les jours. La République est laïque. La, Ré la République doit respecter tout. Enfin, c'est comme ça qu'on nous l'a vendue. c'est comme depuis, ça. Depuis la première. C'est comme ça qu'elle est vendue, mais c'est pas comme ça actuellement qu'elle est en train d'être. Parce qu'on s'est détaché. Aujourd'hui, on est en train de pervertir la République. Et donc, moi je dis, je, suis, moi je dis, pour moi Macron n'est pas républicain parce que moi je suis pour une restauration républicaine. Parce que moi, ces gens-là, ce sont des citoyens. Et ils sont déchus de leur statut de citoyen à, tra à travers cette pratique. Parce qu'un citoyen, il a des droits. Et à partir du moment où on retire ses droits à un citoyen, on le déchoit. C'est-à-dire qu'on devient exilé sur la terre à laquelle on appartient. C'est extrêmement grave. Bah, c'est vraiment moment, extrêmement grave. Euh... Tu peux rappeler, c'est quoi un citoyen Un citoyen, c'est ouais. le, le droit de citer. -à -dire ça, ça vient de, de, des cités mêmes. C'est-à-dire que être citoyen, savoir droit de citer, cest faire partie d'une communauté, une communauté de droit, qui fait que théoriquement. Euh, chaque citoyen a les mêmes droits. Le droit du casier judiciaire. Exactement, exactement. Moi, Moi par exemple, pour un au chemin de fer, et à l'heure actuelle c'est toujours le cas, j'ai dû oui. fournir mon casier judiciaire vierge. Exactement. Et au départ, être français également. Oui, oui effectivement. Moi, quand j'ai été cheminot, c'était la même chose. Tu euh, dois être français et fournir ton casier judiciaire vierge. Voilà. Seulement maintenant, il, il semblerait. Je pense, et c'est assez étrange parce que j'ai lu qu'il y avait eu un, à nouveau un attentat, un, un, un dingue avec, avec une arme aux Champs-Élysées. Et visiblement, ce type était fichier S, mais il avait hein, des permis de port d'armes. Mmh. Alors, je ne comprends pas. Personnellement, si j'étais. On ne va pas tirer de conclusion. Non, non, non, mais je, hein. je, ne tirons pas de conclusion. Mais euh, si, si, si je, si, si je, je fiche quelqu'un comme violent, comme. Comment est-ce que, peux... comme qu oui, comme, comme, est que je peux permettre aux, aux préfets, parce que je crois que ça dépend des préfectures, d'accorder un permis de port d'armes Même, même s'il s'agit d'aller tirer dans un club, si, si le mec a affiché euh, des, des opinions où il dit je vais tuer... Ce n'est pas telle... parce que tu as un permis de port d'armes que tu peux te balader avec une arme sur toi. Oui, mais... Chargé, tes frères. Ça, c'est autre chose. Mais moi, je dis... Il y a une dérive dangereuse, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement euh... pointilleux, parce que pour moi, les armes, elles, elles doivent être badilles. Pour moi, les armes. Un monde sans armes, ça serait normal. Voilà. Ben bah oui, mais moi, moi tu sais le bobby. Si en... on est pour la paix, en oui. réalité, c'est ce qu'on veut. Exactement. Le on n'a pas besoin d'armes. Le pour bobby sportler. anglais. Non mais je vais t'expliquer même. Euh, la force publique, s'il y a un mec bourré qui arrive ici avec un couteau. Euh, qui, qui Encore, est t es, t es gentil. Moi, je me souviens des punks euh, oui. qui s'étaient euh, cramés parce qu'ils étaient confiés à l'alcool. Oui, exactement. Sur au, une place publique, au, au, au aux yeux de, de tout le moment monde, moment avec de... des caméras perchées sur eux. Oui, au moment des nuits de. ces choses-là. Au moment des nuits debout, j'ai été rejoint par euh, Frédéric Thomas. On, est, on était tous les deux, et elle, elle a passé l'après-midi sur la place de la République. Et quand je l'ai retrouvée, elle m'a dit qu'elle était. Euh qu'elle était outrée de, de, des choses qu'elle avait vues, qu'elle avait vu euh, des, des gens qui se... Des bafou Ah oui, qui, qui, qui étaient confiés à l'alcool, c'est-à-dire qui, qui avait pas arrêté de boire, et à un moment, il y en a un qui a acheté un produit inflammable sur un 1 hein, et qui, qui lui a mis le feu. Et elle, elle, elle, elle, elle, elle a dit qu'elle ne comprenait pas. Comment quelque chose comme ça pouvait se produire à Paris, sur la place de la République Devant tout le monde, devant, devant sous le monde. surveillance. Voilà, voilà. De l'État qui nous protège. Exa exactement. Mais moi je dis, qu'il est impossible. De, est, il faut être sérieux. C'est-à-dire que cet état d'urgence, il faut l'arrêter tout de suite. Donc, donc en réalité, on est quoi On est des rats de laboratoire, ils nous surveillent, ils font leurs expériences non, avec nos vies du tout, du tout. Cet état d'urgence permet une seule chose. Elle, elle permet... De, de créer du, du non-droit, c'est-à-dire de, de déroger, de nous retirer nos droits de citoyens, as pas fait de jeune... mais, mais, mais on ne gagne aucune sécurité. Au contraire, cet état d'urgence nous met en danger. C'est-à-dire que moi, je, je vais beaucoup plus loin que, que beaucoup de gens qui ont parlé par rapport à l'état d'urgence. Pour moi, il est, la, la seule urgence qu'il y a, c'est de, de mettre fin... De rétablir la paix de, Non, de rétablir le droit normal c'est une priorité c'est la priorité des priorités pourquoi est-ce qu'ils vont proroger cet état d'urgence qui ne nous protège pas et qui nous met en danger ça fait beaucoup que, de roger dans tes phrases. c'est que tout simplement c'est que tout simplement euh, ils, eux ce qu'ils veulent c'est une paix sociale et cette paix sociale on l'a on l'a connue avec vals cest a dit que quand il y avait eu des syndicalistes qui avaient déchiré la chemise d'un cadre, eh bien ça avait donné à travers le monde une très mauvaise image de la France. Exactement. Et, et donc, c est, c est la sécurité. Mais dans un monde d'image. La sécurité est pour qui Au-delà de l'image. La sécurité est pour qui Moi, parallèlement, j'avais vu une vidéo d'une représentante syndicale d'Air France qui disait c'est scandaleux. Comment est-ce que vous pouvez tout des, gens, des milliers de gens à la rue comme ça alors que ça fait des années que vous nous avez demandé des efforts, on les a faits, euh, les, les, les, les dividendes ont augmenté, vous avez, vous, vous êtes servi en dividendes et aujourd'hui vous nous jetez des... comme des culottes, comme des merdes. Eh bien voilà à quoi sert l'état d'urgence. L'état d'urgence va servir quand on va jeter des milliers de gens qui travaillaient dans la fonction publique, qui travaillaient à l'éducation nationale, leur vie, hein. qui travaillaient dans la santé, et eh bien à partir de maintenant. Et c'est comme ça qu'on traite. À, des, des, à partir de maintenant, il y a des centaines de milliers de gens qui se croyaient protégés par l'État, protégés par leur statut, et eh bien ils vont se retrouver. à poil. À, à poil. Voilà. Et donc, effectivement, oh, va, il est important de faire taire vos animaux, parce que moi je ne suis, suis pas CGT non, moi je suis de la depuis 2009 je sais très bien comment les gens qui exploitent les compétences manuelles et intellectuelles des travailleurs n'en ont strictement rien à faire du devenir du travailleur le travailleur est jetable comme un Kleenex mais ça va au-delà de ça c'est à dire qu'un travailleur peut être ultra compétent s'il a extrêmement mauvais esprit comme moi, personnellement, eh bien, il est convoqué. Moi, ma soeur, elle est morte, il y a bientôt dix ans, euh, en juillet prochain, ça fera il y a 10 ans, que ma soeur est morte d'un cancer général. Elle était infirmière anesthésiste. Elle a travaillé à l'hôpital Rothschild. Et un jour, on discutait ensemble. Elle m'avait invité à manger chez elle. Elle me fait, tu sais, j'ai été convoqué par la direction de l'hôpital Rothschild. Je m'y suis rendu. Et là, il y a une, une infirmière-chef qui lui dit, oui, ah, c'est pas par rapport à votre travail. Vous êtes hyper compétente. Euh, les chirurgiens vous demandent parce que bon déjà, elle est passée de la spécialité de chirurgienne anesthésiste et effectivement les chirurgiens, ils préfèrent avoir dans leurs équipes une anesthésiste qui assure parce que pour eux aussi euh, pour, et pour leur image et leur clientèle privée dans les hôpitaux publics ou privés, c'est plutôt une bonne chose. Non, et, do bah, et donc, et donc, donc justement une, une infirmière anesthésiste, euh, c'est une infirmière qui va regarder ton passif, voir si tu as euh, des incompatibilités avec certains produits, pour euh, doser. C'est un dossier à remplir. Exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment un acte médical, euh, carrément, pour moi, beaucoup d'infirmières anesthésistes ah, devraient être classées. Agressif ou intrusif, je Oui, elles elle elle devraient elle elle être classées mais... comme médecins. C'est-à-dire de, de plus en plus, moi, je pense que euh, des, des infirmières. Tu qu injecter parmi... un certain ou plusieurs produits dans ton sang directement. C'est une responsabilité, tu as, tu, as la, tu as la vie et la mort du, de l'opérer euh, en, entre les mains. Voilà. Donc pour moi ça, ça devrait être classé que dans les métiers comme médecin. Les, ces types d'infirmières devraient devenir médecin. Et donc ma soeur regarde l'infirmière-chef qui lui dit « Mais alors, pourquoi vous m'avez convoqué Parce que crois enfin, moi que dans la santé physique, souvent il y a une infirmière là où il en faudrait trois. » Donc, elle n'avait pas de temps à pas faire. C'est que je te crois. Ben, je suis convaincu. Et bien, là, elle lui a dit, c'est parce que vous avez très mauvais esprit. Et oui. Donc, je vois, ce rendez-vous. Elle l'a eu avant de savoir qu'elle avait son cancer généralisé. Donc, ça date de plus de dix ans. Euh, ce genre de comportement euh, abusif, aujourd'hui, vont être parfaitement légaux. C'est-à-dire que de, là, on vit l'été. Attends, là on vit. Je dirais que c'est quand même mesquin de, de s'en prendre à l'esprit de la personne pour. Non mais juger. attends, moi on a fait mieux. Moi on a dit que je, je sentais tellement mauvais qu'il fallait que je sorte euh, du, du bureau. Et, et comme j'ai pas frappé la personne qui. s'est plein de tourneurs. Oui oui oui, Alors, en disant que. C'est une, une espèce d'odeur méphitique et qu'il attendait que je sorte du bureau pour ouvrir les fenêtres. Et, et donc, effectivement, il faut garder son sang froid, parce que le, le, le seul but, c'était que jusqu'à casse la figure. Je crois que tous les êtres ont une odeur, pour, sauf pour, si euh, je me trompe. Oui, mais peu, peu, peu importe. Mais ces techniques entrepreneuriales, aujourd'hui, elles vont être parfaitement légales. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du travail qui sont en souffrance, qui vont se suicider, parce que là, entre le moment où on parle, on le 22 juin 2017 et on va refaire une autre émission la semaine prochaine. Après, on arrête juillet-août et on reprend en septembre. En septembre, j'irai chercher des statistiques des suicides dans le monde du travail. Là cet été, c'est l'été d'urgence. Je, je tiens à le dire aux Français, c'est l'été d'urgence. Ils vont passer toutes leurs réformes du code du travail, tout, tout ça quand les gens vont reprendre à la rentrée c'est un petit peu ce qu'ils avaient fait pour la loi travail oui mais sauf que sauf, pousser non, non, jusqu'à l'été pour que mais sauf les que, gens partent en vacances non, et... pas tout à fait sauf, sauf que là voilà un peu de ça sauf que là les gens vont croire qu'ils sont encore en France ils vont revenir dans une république banaliste. c'est-à-dire que euh, là la séparabilité va être tellement accrue que il euh, y a beaucoup de gens Vont, on va très rapidement leur faire comprendre que bah, oui, quand tu as entre 40 et 50 ans, euh, ce serait bien que tu te casses, que tu ailles crever dehors, parce que parce qu'il y a deux petits jeunes, pour le même prix, je vais prendre deux petits jeunes, euh, qui vont bien servile, bien, bien souriant, que je jetterai quand ils auront 35 ans, mais peu importe. Moi, l'idée, c'est de faire du fric. Et, et donc, euh, euh, ben, tu vieillis, te payer une retraite et tout ça, j'en ai rien à battre. Quoi. Et puis en plus, tu risques de tomber malade. Pour les femmes, elles risquent de tomber enceintes. Les gens vont, vont découvrir que ce détricotage du code du travail, ça a des conséquences sur leur vie, mais des conséquences graves. La retraite, et... c'est quand même une conquête Alors, la retraite par répartition. Parce qu'il faut, faut bien voir que la retraite par répartition est le seul type de retraite viable. Parce qu'on l'a vu dans certains pays, les fonds de pension, et eh bien quand ils boivent le bouillon, il y a des, parfois des milliers ou des centaines de milliers de gens qui pensent être retraités et pensionnés qui perdent leur pension. Et c'est ce vers quoi on veut arriver. On veut tout privatiser et moi je dis, déjà il va falloir revenir à un service public pour tout ce qui est l'énergie, pour l'eau, donc des sociétés comme Veolia, des sociétés comme Suez, Engie, le transport, euh, effectivement, parce que moi je trouve scandaleux que des cheminots soient attaqués dans leur, euh, dans leur honneur, tout simplement parce que ce sont de vrais cheminots et qu'ils défendent le train. Moi, quand une entreprise dont théoriquement le savoir-faire est ferroviaire, se met à investir dans les camions, dans la route, eh bien, il y a quelque chose de pourri de vraiment pourri. Et quand on s'aperçoit que les gens qui veulent pousser le chemin de fer à être chemin de fer euh, sont poussés vers la porte de l'entreprise SNCF, qui maintenant est trois entités, c'est grave. Quand on s'aperçoit que la personne qui a la tête de la SNCF, les gouvernements passent, les gouvernements illégitimes passent et cette personne reste en place alors que plus ça va, plus il y a de casseroles, jusqu'à la prochaine casserole. Et le tout TGV, chaque TGV consomme entre 6 à 8 mégawatts d'électricité. Le tout TGV est une impasse à moyen et long terme pour le chemin de fer. Il a provoqué la fermeture de beaucoup de liaisons terminales qu'on a jugé non rentable. Et même plus que ça, il a creusé le déficit de l'entreprise. Il a creusé le déficit, effectivement, parce que les rames TGV sont extrêmement chères, sauf que là, il y a des partenariats dans ce qu'on appelle les contrats de plan. Et c'est là où, moi, je me souviens, je vais la régie, il y avait trois caméras. Il était encore directeur commercial à la SNCF, Guillaume Pépi, Et il y avait eu une élection où la gauche avait remporté euh, 22 régions sur 26, parce qu'à cette époque, il y avait 26 régions. Avant, avant la, la, la réforme. Le de, de, voilà. Et de, de eh bien, eh bien euh, suite à ces élections qui avaient placé la gauche euh, en retour, euh, monsieur le directeur commercial Guillaume Pépi s'est permis de dire euh, devant tous les commerciaux SNCF, euh, oui, ben nous on s'en fout, les contrats de pain sont signés. Voilà. Et donc ce mépris. C'est-à-dire que pour lui, je pense même que dans sa tête, il est au-dessus de Macron parce qu'effectivement, cette politique du, du train grande vitesse, c'est une politique que veut le rage de l'Union Européenne. Cette politique de production d'énergie électronucléaire en France avec ses lignes à haute tension entre la France et l'Espagne, entre la France et l'Italie, alors que l'Italie a eu un référendum où ils ne veulent plus du tout de nucléaire et que l'Espagne n'avait, je crois, qu'une centrale qui vont fermer et que c'est quand même le leader au niveau de l'énergie solaire et éolienne en Europe, eh bien tout ça est extrêmement grave. C'est-à-dire que les nucléaristes ont, ont fait de la France leur royaume avec le CEA et c'est eux qui sont les faiseurs de roi. Il n'y a strictement rien d'étonnant à trouver comme Premier ministre euh, quelqu'un qui a passé plusieurs années dans la société Areva, société Areva qui a volé tous les Français. Parce que quand on a une action qui passe de, de plus de 80 euros à, à 1 euro, j'estime que ben, le, le différentiel c'est de votre poche qu'il est sorti. Donc ces voleurs, ces escrocs, ces bandits, ces criminels, ces criminels, parce que doigts de Tchernobyl, il faut qu'on... Attention, non, non, mais au-delà de ça, ils conditionnent. Alors c'était incapable. Ils conditionnent la fermeture de la plus vieille centrale encore en fonctionnement, avec deux réacteurs du même type que ceux de Fukushima. A fait ce même, ils le conditionnent à l'ouverture de Flamanville. Et c'est ça qui est criminel. C'est-à-dire quelle transition il y a t si lorsqu'on ferme une centrale, on en ouvre une Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et donc. Tous les gens, pourquoi aujourd'hui il y a un élu écologiste Réfléchissez, les gens d'Europe Écologie des Verts, hein les Duflo, les Jean-Vincent Placé, euh, euh, les, les José Vauvet, les Michel Rivasi. C'est quoi ce coup de pompe que vous avez pris dans le cul Eh bien, vous le méritez. Vous le méritez s'il n'y a qu'un élu écologiste, c'est à cause de vous. Parce que vous avez dit, avec la complicité de l'Union Européenne, eh bien, il faut se préparer à une catastrophe nucléaire. Et il faut des gens courageux comme M. Naoto Mutsumura, qui restent sur place, c'est-à-dire des irradiés volontaires. Et ça, c'est criminel. Et aujourd'hui, c'est ce qui va se produire. Il n'y a pas un mois sans de graves incidents dans les centrales nucléaires. Et moi, j'ose quand même rappeler que le 21... Le le 31 mars 2016, au moment de la grande manifestation qui normalement aurait dû se transformer en une grève générale interprofessionnelle illimitée qui est la seule chose qui peut permettre à ces 6 Français sur 10 qui n'en veulent plus de, de reprendre la main sur notre société, sur, oui, la terre à laquelle nous nous appartenons et de déterminer le futur, une société post-industrielle, une société qui sort du pétrole, une société qui n'équilibre plus sa balance commerciale sur les armes et sur des industries mortifères, voilà la société que veulent les Français et les guignols qui se présentent comme des écologistes, eh bien ils nous ont menés à quoi À une assemblée nationale où il y a un élu sous l'étiquette écologique. Un seul. Voilà la réalité. Elle n'est pas autre. Donc aujourd'hui, il faut de l'humilité et de la cohérence. Il faut comprendre que le peuple a remporté une victoire aux déchéances pestilentielles et aux législatives. Et que les gens... Mais elle n'est pas reconnue. Une victoire politique, elle n'a pas besoin d'être reconnue. Une victoire politique est une victoire. L'accession... C'est vrai qu'on verra avec le temps. L'accession au poste de responsabilité, je vais te dire, elle va être très simple. En France, quand la catastrophe va se produire, une catastrophe qui peut impliquer plusieurs réacteurs d'une centrale, une qui, va courir, qui va pourrir peut-être dans une région de grands vins des revenus par rapport à des crues qui va, qui va déstabiliser plusieurs départements, qui va provoquer le chômage de millions de personnes. Quand la France en sera là, eh bien ces gens qui représentent les entreprises du CAC 40, qui représentent des intérêts qui ne sont pas l'intérêt général des populations autochtones, qui appartiennent à la terre de France, et bien ces gens-là se dépêcheront de fuir. Ils fuiront cette terre parce qu'ils sauront que leur sécurité ne peut plus être assurée. Et c'est ce vers quoi l'on va. Mais est-ce à ce prix qu'on pourra récupérer une véritable démocratie, pouvoir du peuple Attention République. Décider de République signifie « res publica », chose publique. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans la chose privée. Nous ne sommes plus en démocratie, le peuple n'a plus aucun pouvoir, le peuple est destitué de son pouvoir, et c'est la chose privée qui décide de tout. On peut raconter ce que l'on veut, retourner les choses comme on veut, c'est la réalité. Moi, je dis attention, tous les radicaux, tous les gens qui disent que c'est par la violence, on peut sortir de cette impasse, c'est faux. La violence et l'impasse... C'est ce qu'on nous suggère justement, c'est ce qu'on on nous pousse. Exactement. On est poussé vers la violence. Euh, la, ce que fait Facebook, c'est pousse à la violence. Tu en as parlé tout à l'heure. Oui. Les dés sont pipés, on le sait très bien. Les plans euh, sortent sont des cartons. On voit très bien une violence émerger un peu partout de, dans le monde. Avec une clamolette, je deviens terroriste. Daesh revendique tout. Exactement. Et, on nous a inculqué le, à l'école que c'était un droit civil d'insurger. Ou, ou le déséquilibrer. Attention, oui. parce que les médias ont, ont, un, ont un rôle éminemment mortifère et extrêmement dangereux. C'est qu'aujourd'hui, n'importe quel déséquilibré qui regarde Internet, qui regarde les médias, il se dit, ben voilà, moi je, je prends une arme automatique, je tire dans le tas. On pas je... eu une blague il n'y a pas longtemps de deux de jeunes qui ont fait à la sur un endroit où il ne fallait pas, pas, pas et ça a euh, provoqué une émeute oui, mais... avec beaucoup de blessés de, de, Justement à cause de cette bêtise. De, de toute manière, c'est pour ça qu'il faut sortir de l'état d'urgence. Déjà, premièrement, Daesh, on ne les a jamais vus. sait pas qui c'est. Bah, moi, moi, je vais te dire, il euh, y a pas Mais mal. La de... menace est là. Moi, je vais te dire, il y a pas mal d'années, j'avais un ami qui avait un bar à côté de la, dans le 11, dans le 11e arrondissement de Paris, à côté de la mosquée, je crois, la plus radicale. Euh, un jour, Pendant on a barbie. un barbu, Angela qui est rentré dans le bar, Pardon, qui s'est assis de table, on discutait avec des copines, le et il s'est retourné vers une des filles qui était enfin, est en train de s'effrayer, il lui a dit, dit euh, toi tu es une femme, tu, es tu, tu te tais. Là, avec un ami, on s'est levé, ah. on l'a attrapé, on lui a dit, toi tu ne refous plus les pieds dans ce bar, et il y avait mon, mon, mon ami qui était patron du bar, Denis, une fois que le type a été reconduit à la porte, euh, de manière musclée mais respectueuse, parce qu'on lui a dit, si tu es dans un état de droit, une femme, elle parle quand elle veut, elle dit ce qu'elle veut. Voilà Voilà ce qu'on lui a répondu. C'est comme ça qu'il faut Et parler... Elle a le droit de vote depuis 45. C'est comme ça qu'il faut parler à des gens. Tu veux acheter mes avions ah ben, te... L'expression, eh en réalité, elle est libre pour tu, tout veux, le monde. tu veux acheter mes avions Tu veux acheter mes hélicoptères Bon. 1. les femmes ont le droit de conduire. 2. les femmes ont les mêmes le droit droits que travailler. les hommes. 3. elles ont le droit de travailler. Voilà mes conditions. Et puis, ça fait tant de milliards d'euros. Ah, tu ne veux pas ça Eh bien, je les vendrai à d'autres. Une république n'a pas à, à, à passer d'accords commerciaux avec des dictatures. Comment est-ce que M. Hollande peut dormir sur ses deux oreilles en ayant commercé avec un type qui a fait un coup d'État. Tout simplement parce qu'il a eu le pouvoir une fois. Et il ne le... jamais emmerdé avec ça. Il On l'a vu avec Chirac. Il n'a pas eu le pouvoir. Il n'a jamais eu le pouvoir. Si enfin, penses... c'est la présomption. Si, si tu penses ça, c'est que tu penses qu'Emmanuel Macron a le pouvoir. Emmanuel Macron n'a pas le pouvoir. Il est piloté pouvoir. sur une marionnette. Non, les... Emmanuel Macron... C'est une entreprise. Non, Emmanuel Macron, voit. Il euh, ne pense qu'un qu pays en bonne santé est, est, un, pays, en marche existe, est, hein, est un pays qui a un, un, un produit intérieur brut, qui a une balance commerciale. Donc les, les hommes n'existent pas. Lui, il voit des tableurs, il voit des fichiers Excel. Et c'est ça c'est ça le véritable esprit nazi. C'est-à-dire que c'est le fichier Excel. Il ne faut pas oublier quand même que Industrial Business Machine, ses premières machines électromécaniques, euh, ordinateur à carte perforée, s'ils trouv ont trouvé auprès du NSDAP un excellent client, justement pour pouvoir ficher les, mi les minorités que de manière avouée dans ses discours dès les années 30 Hitler disait qu'on allait, qu allait tuer les juifs, c'est pas anodin c'est pas anodin c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on confond le musulman et l'islamiste, euh, moi je vais te dire, le musulman il peut sortir de la mosquée, et l'islamiste, souvent, il sort des bureaux de la DGSE. Hein. Euh, on l'a vu avec les dire on a, on a beaucoup de choses qui nous ont été agitées, qui ne sont pas claires. Mais effectivement, une fois que le jeune est réduit au silence, parce que, euh, comme disait Ediard, une fois qu'il est au terminal des prétentieux, eh bien euh, euh, plus personne ne peut parler à sa place. Et lui, euh, encore moins. Voilà. Donc, on est, on est vraiment dans, dans une société où sont reconnus comme valeurs cardinales, euh, non point l'intelligence, mais la force brutale, euh, non pas le respect de la démocratie, mais la, la, la, la possibilité d'être de, de, de, suffisamment malin pour tirer son épingle du jeu d'un système qui donne du pouvoir à des minorités. Et aujourd'hui, la République française n'est plus une République parce que la 5 République est une constitution qui n'est pas républicaine. Voilà, c'est constitutionnellement, nous sommes sortis de la République. La République doit respecter les droits de tous les citoyens. Et à partir du moment où, dans une société, il y a des gens qui sont qui ne sont plus considérés comme des citoyens, que l'on peut tabasser en garde à vue, euh, au point qu'ils tombent dans le coma, que, que, où on peut provoquer des accidents qui les plongent dans le coma, quelles que soient les raisons. Quelles que soient les raisons. Moi, je suis très embêté par chez moi. Il y a des types qui passent en scooter sans casque, à, à, à, à des vitesses de l'ordre de 60 km/h sur les pistes cyclables. J'ai failli me faire accroché une fois, comme ça. Une fois, j'ai gueulé, et le mec a menacé de me casser la gueule. Et je lui ai dit que cette piste était réservée aux bicyclettes. Mais qu'est-ce que je vois Je vois une voiture de police, garée en plein, sur la piste cyclable. D'ailleurs, je mets dans, dans mes photos, là, de mon portable. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans une société où, la zone, où le non-droit, les gens qui sont au-dessus des lois, sont les gens qui sont censés les faire respecter. Et maintenant, on veut... Euh, permettre à ces gens-là de se passer euh, de la justice, le pouvoir de police se passe du pouvoir euh, judiciaire. Mais ça, c'est un rétablissement de la peine de mort. Parce que Adama Traoré, il a été condamné à mort, mais sans juge, mais le résultat est même, il a été tué. Rémi Fraisse, il a été condamné à mort, mais il n'y a jamais eu de juge, il n'y a jamais eu de condamnation, mais ah. il est mort. Eh bien aujourd'hui dans la loi, là cet été, dans cet été d'urgence, eh bien on va essayer de rendre légal tout ça. Ça veut dire que ce qu'on considérait avant comme une bavure, comme un, un, un, dérapage. un dérapage, eh bien va devenir ben, le commun la, normal. de l'état d'urgence permanent. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans une démocratie et, et puis ben voilà, euh, ce sera la discrétion euh, du policier ta vie sera à la discrétion de, de la police. Eh bien ce n'est pas ça le rôle de la police. L Moi, quand je vois là où je suis né, euh, en banlieue nord, quand je vois qu'il y a une majorité de gens, lorsqu'une voiture de police arrive, je vois des mères de famille qui ont peur pour elles-mêmes et peur pour leurs enfants, et eh bien qu'un type d'une quarantaine d'années vienne m'expliquer qu'il faut faire respecter la République, je trouve ça criminellement déplacé. Voilà. Et je le dis tout net, je le dis tout net, aujourd'hui, les gens ont peur de la police, et ça, ça fait extrêmement mal. Est-ce que je, et, je... toujours eu peur de la police Oui, mais de plus en plus. C'est-à-dire que... Oui. que la. la... Maintenant, oui, maintenant, c'est vrai que c'est... la violence de la part de la police, est, disons qu'elle est légalisée, si on veut. Quoi. Bah, et là, c'est en train de banaliser. Banaliser, mais aussi, euh, certains, il y a certains qui disent qu'elle est, Normal. qu est normale. Alors, je vais, je vais revenir parce que tout, tout et, ça. Et nous, et nous connaissons, c'est certain, puisque oui. tu, les, tu les mentionnes. Oui, mais au-delà des noms, c'est ce qu'il faut voir, c'est le planning. Parce que 14 juillet 2015, moi j'en reviens euh, à Amine. M'en C'est important. Euh, Argenteuil, c'est un 14 juillet qu'il est tiré comme un lapin au LBD 40 et qui manque de, de, de mourir d'une hémorragie interne. Tout ça préfigure euh, d'autres morts. Mais il faut savoir que euh, le 1er mai dernier, il y a eu 135 blessés parmi les gens, la, entre guillemets, la fête du travail. Euh, moi, j'ai vu et j'ai fait des photos des alignées de, de, de, de véhicules. Euh, la, la fête du travail, elle n'est pas exclusivement française, elle est mondiale, elle est célébrée le même jour dans tous les pays à l'unisson. Alors, pourquoi, pourquoi est-ce qu'en France, il euh, y a un tel déchaînement de violence contre les manifestants Parce que, moi je, je suis dans le défilé, et j'ai fait exprès d'aller en tête du défilé. Justement parce que je suis non-violent, et parce que j'aime voir, je n'aime pas que les médias me racontent, j'aime voir, je mets le terrain. Oui, j'ai vu deux personnes en noir, masquées, cagoulées, qui à un moment ont jeté des cocktails Molotov. et eh bien, je les ai regardés, je les ai vu repartir. Je ne les ai pas vus au début du défilé. Je sais pas d'où ils sont sortis. Mais ils sont sortis quand on est arrivé à Bastille. Ça me rappelle un peu les incidents qu'il y a eu à Tolbiac au moment de la loi travail. Voilà. Justement des gens de la BAC qui s'étaient retrouvés coincés dans un bistrot avec leurs cagoules et leurs projectiles. Voilà. Et donc, les étudiants ont eu le courage justement donc moi, participé de à s'attaquer un beaucoup, peu à ces choses-là. J'ai participé à beaucoup de manifestations, j'ouvre mon sac, je montre que dedans il y a un appareil photo. On est des manifestations, on est il regarde, mais c'est bien, mais c'est bien. C'est-à-dire que moi, rentrer sur une manif et voir qu'on regarde si le mec a pas euh, un cocktail Molotov ou une, bar, une barre de fer, je trouve ça rassurant. Par contre, quand je vois certains services d'ordre avec des battes de baseball, alors qu'il y a des centaines de voitures de police, mais depuis quand en France, on peut se promener dans la rue avec une batte de baseball en quoi être militant de la CGT te, te, te permet de te déroger à la loi Donc parlons de violence. Parlons de violence. Moi je trouve ça innommable. Je me fais insulter. On dit que je suis violent parce que je fais remarquer que Jean-Luc Mélenchon est, est très content qu'une entreprise comme la DCNS, parce qu'elle est publique, vende des armes. Mais Jean-Luc Mélenchon aussi, il dit qu'il faut s'occuper des casseurs. Mais Jean-Luc Mélenchon, à aucun moment. Je l'ai vu dénoncer les, les services d'or qui ont des bases de baseball et qui bousculent les autres manifestants et qui d'ailleurs souvent négocient en préfecture avant le fait qu'on coupe le défilé. Et voilà. Donc moi, je, je, je commence à en avoir marre de cette opposition qui est complice du système. Hein, de ces gens comme Ruffin qui sont élus à l'Assemblée nationale et qui font les guignols et les marioles en disant qu'ils vont toucher 15 MIC. moi je dis carrément, simplement tu participes à cette Assemblée, cette Assemblée est légitime. 6 Français sur 10, on dit non. Et bien tu sais ce que tu fais Tu démissionnes et tu demandes sa dissolution. Tu demandes la reconnaissance du vote blanc et tu demandes à ce que de nouvelles élections soient convoquées. Et pareil pour les présidentielles. Parce que nous, on ne veut plus de président. Ces gens-là l'ont dit clairement aussi pendant les élections présidentielles. On veut sortir de ce système qui est un système monarchique. Et donc, je crois qu'on va conclure. Notre... Je voudrais faire une intervention, oui juste et bien, avant la fin. interviens. Prends le micro. Voilà, j'ai eu le temps de partager le mail que j'ai reçu de notre ami Jean-Claude Amara. Ah, euh... tu as reçu un mail de Jean-Claude, il fallait en parler avant. Mais je pas eu le temps. Je... Voilà. Parle fort. J'en parle maintenant, qui représente droit devant, et c'est à propos d'un appel à un rassemblement de soutien au peuple de Gaza. Alors Jean-Claude, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit qu'il bon, y a donc un appel à un rassemblement samedi, 24 juin, place Saint-Michel, obtenue de haute lutte en soutien au peuple de Gaza, qui subit toujours plus au quotidien l'impitoyable oppression exercée, organisée, planifiée par l'État d'Israël et ses habituels et serviles complices. L'USA, l'Union Européenne, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, etc. 2 millions de femmes. Hommes et enfants incarcérés dans le plus grand quartier de haute sécurité de la planète, spoliés de leurs ressources les plus élémentaires, eau, nourriture, électricité, etc., privés de leurs droits les plus fondamentaux, la santé, le logement, l'éducation, le travail, la liberté de circuler, etc., qui voit sa terre, sa mère, son ciel colonisé par l'occupant israélien, hein, agissant toujours plus férocement, car bénéficiant, de l'indécente immunité accordée par la communauté internationale, notamment l'ONU, relayée par un monde politique, économique et médiatique à la solde des bourreaux. Tenant compte de l'insigne gravité de la situation, il importe que nous soyons particulièrement nombreux à ce rassemblement de soutien, à un peuple infiniment courageux, tenace, mais qui a un besoin vital de solidarité internationale. Salut fraternel. Merci, merci Amara. Jean merci Jean-Claude, merci Jean-Claude. Et c'est la samedi. Et c'est toi et c'est toi qui vas faire le couper. Par contre, je ne sais pas couper, alors je vais te le donner. Voilà, franchement, merci Jean-Claude, j'y serai. On y sera tous nombreux le 24. Rendez-vous et pris. Pour le blocus de Gaza, rassemblement, en place Saint-Michel à Paris, samedi 24 juin de 15h30 à 19h. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.